C'est un truc. Oh, oh. oh mec <rire> oh. Attends. Ah, regarde. Putain. Je... La... Oh putain. <rire> C'était quoi? <rire> <rire> Celui qui est mort de le... oui! Waouh! Oh wow mais t'es sérieux? Hop <rire> <Ouf> là! <rire> C'était quoi cette balle? OMG! OMG! Oh, mais... oh merci! <rire> ouais, vous fait le genre. Vous êtes pas en train d'aller, ouais. Non mais sérieux. Par contre. Euh... Genre euh... Ouais. Oh bâtard. T'es sérieux là Oui mais j'ai un boost, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ah oui <rire> <rire> Tous les boosts le bâtard <rire> Bon il faudrait que je mette euh, mon, mon fly. C'est parti. Vas-y. Oh putain ça rentre ça. Oui, mais, quel <rire> mais quel bâtard Mais quel bâtard t'es sérieux Regarde, là j'ai mis mon fly. <rire> <rire> non mais, allo quoi quoi rien si tu l'arrêtes même pas <rire> wow. oh, Elle arrive grave vite celle-là Grave vite quoi <rire> Grave vite J'ai compris grave vite Non mais, c'est trop, euh, trop pas classe tu vois <rire> <rire> ah, Non mais, excuse-moi mais tes, tes vêtements sont vraiment pas fashion <rire> <rire> Avec ça T'es vraiment pas... Danger, danger, danger oh, <rire> je, je sens que je suis plus de danger, les bras raides. Comme ma bite. Excuse-moi, elle est un petit peu facile celle-là. <rire> elle est un peu facile, comme ta sœur. Okay. Oh oh oh oh Bien joué. <rire> Mec j'aurais pu foncer je l'ai pas fait Vas-y vas-y il passe Oh la la Oh putain Je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie Oh c'est <rire> tellement magnifique que je le garde <rire> Le stade compté Oh la la regarde moi ça Oh la là la là la là la la la la ça, grave. Oh là là Et je les ai fait rachkit Alors là c'est un honneur Oh la vieille, la vieille bagnole En plus c'est que la bagnole rose. Ah, ah, Alors Lucas que penses-tu euh, de nos voitures Attends, il faut que j'aille vers le.. C'est la tienne là tout à droite là Moi c'est la rose Oh elle est parfaite vais essayer de m'en faire une de, de voiture de beauf On dirait un becker Ah fais une voiture de beauf euh, chrono ah. Alors avec quoi qu'est-ce que je peux... Y... Oh là oh, je vais oh, faire oh, un van <rire> L'épisode on l'appelle les beaufs ah. jouent au foot <rire> Elle est pas mal celle là Ouais, ouais je sais pas si ça fait très beauf ça Ouais moi je, je trouve que le van ça fait un peu plus beauf tu vois Celle-là Un <rire> enfin, van rose mais le rose <rire> ça, Je vais mettre des flammes déjà il <rire> oh, ouais, faut qu'on tombe. Euh, Attends, qu'est-ce que je mets comme, euh, comme couleur de flamme hein, avec le rose du du, euh, du vert genre non Je mets ça. Pizza, S pizza. <rire> oh, Vas-y garde ça. Oh, c'est propre. Oh, bien joué. Passe décisive. S pizza. <rire> <rire> <laughs> un gros cancer. Do you know Espiza? A company who deliver some pizza for free. Pizza pizza with chorizo and burritos. El chili. Mexicanos. <laughs> Do you know Eisenberg? Do you want some pizza? Delicious pizza. <laughs> Mexican. <laughs> con burritos. <laughs> hey, say Mexicanos pizza. Quand CHORIZO <rire> est ce qu'on tout connaît cette pizza Ah si, yes, pizza Un peu de cocaïne Avec ta pizza au chorizo Tu supposes un peu de cocaïne sur ma pizza C'est comme les parmesan. Ah <rire> oh, putain Tu fais une pâte à pizza avec de la cocaína. <risa> A la place de la farina, la cocaína. <risa> mm, la pizza, el pepperoni, el, el chorizo. Sí, el chorizos Con cocaína. La cocaína de la farina. Do you know? Infinity pizza. Infinity pizza. Infinity pizza. El pepaleca. Bueno, bueno. Son gretas. partizas. <risa> Hey, si, sí, mismas. Hey, chicos! Do you want a pizza? Pizza con peperoni? O oh, chorizo? Chorizo! <tose> bueno chorizo! Y <In> cocaína! <laughs> <laughs> cocaína <laughs> da la pizza con la farina! <laughs> oh, oh pizza. Oh, oh, no, vittà! Bag it! I'm gonna pop some tag, only got 20 dollars